Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour la de l'analyse de patch pardon. 20 août 2021 Donc la 2.54.3 Si je dis pas de bêtises Et c'est bien ça, c'est 2.54.3 On va, alors Normalement la patch note pour le coup est un peu plus courte que d'habitude Mais il y a quand même 2-3 gros changements Ça rappelle plus des patch notes d'il y a quelques années Donc ça fait un mois En gros, ça faisait un mois et Alors la petite déception c'est que je m'attendais à un héros Puisque effectivement Mei est, euh, est sorti à peu près l'année dernière sur cette période, donc euh, je m'attendais à un, un personnage festi euh, festival, oui, <rire> estival, mais euh, au final, non, pas de héros. C'est un patch un petit peu plus court, mais encore une fois avec deux gros changements, on va y revenir après. Stitches, commençons par Stitches qui prend un nerf. Euh, les points de vie qui sont réduits de 3060 à 3000 voix, récupération des points de vie. 639, 129, ça on s'en fout un peu, ça s'ajuste Horreur titubante, la durée qui est réduite de 5 à 4 secondes C'est vrai que ça, ça peut être très chiant quand tu as une compo qui n'a que des slows C'est vraiment très très relou, donc euh, 4 secondes ça me semble être tout à fait correct Le problème c'est qu'il n'y a pas, euh, je rappelle quand même que déjà que les talents sur le passif sont pas fous Si en plus, tu ne, comment dire, tu ne remets pas un petit up sur ces talents suite à ce nerf c'est un peu dommage, c'est un peu dommage, c'est un gros oubli. Euh, niveau 4, attendrisseur, qui est euh, le talent auto-attaque qui réduit le temps de recharge, enfin qui réduit euh, la, la vitesse de déplacement des adversaires et qui vous soigne, a été nerf. Euh, spoiler, c'est toujours le meilleur niveau 4. Niveau 16, pulvérisation, ralentissement réduit de 80 à 70%, durée de la réduction d'armure réduit de 4 à 3. Spoiler, c'est toujours le meilleur 16. Euh, alors attention en français, c'est pas du tout. c'est l'inverse du sens euh, de, de la phrase, puisque.. En français, nous sommes globalement satisfaits des performances de Balafré, mais son inertie pousse les joueurs à choisir d'autres tanks. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Hein nous sommes contents des performances, de la position de Stitches à l'heure actuelle, mais euh, justement, euh, le, le problème, c'est qu'il est à l'heure actuelle assez... Euh, il, il empêche... Euh, enfin, en fait, en gros, le fait qu'il qu soit bien empêche les joueurs de jouer d'autres tanks. C'est justement ça le truc. Donc la, la localisation, là, elle, à Buffalo Soldier... Manamana, America, wow oh, wow oh, wow, oh. les Léoric, Léoric. Le Alors, ça, je m'y attendais pas. Un up sur Léoric, Léoric frappe du squelette. Faut que ça été supplémentaire. Frappe du squelette, un vu 75% de dégâts supplémentaires. Et là, vous allez voir. quoi Mais ils sont fous. En fait, le h donc le Neil Peasants, le talent niveau 4, est modifié. Il ne. Parce qu'en fait, les devs en on ont conscience. Le perso est trop fort de base, enfin ce talent est trop trop, euh, comment dire, nécessaire pour les joueurs de l'Euric Du coup il est mis baseline Alors si je dis pas de bêtises, avant c'était 100% Corrigez moi si je me trompe dans les commentaires, il me semble que c'était 100% de dégâts supplémentaires aux serviteurs Maintenant c'est 75% donc un petit peu moins Mais c'est incorporé de base, et c'est sur les serviteurs Autre point, Kourou du Roi d'Os, les dégâts bonus de la troisième attaque de base consécutive sont augmentés de 100% à 125% Donc ça c'est aussi un petit boost euh, en dégâts mono hein, La troisième auto-attaque qui fait 125% de dégâts supplémentaires C'est pas dégueu Et l'autre point encore une fois avec la frappe du squelette bah, C'est que de base vous allez avoir plus de waveclear Qui dit plus de waveclear de base Dit un Léoric plus efficace Mais surtout pas besoin d'attendre le niveau 4 pour avoir de l'efficacité Et surtout au niveau 4 ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de jouer à Genou Pécor À Genou Pécor reste viable on va, y on va le voir juste après Mais vous pouvez jouer d'autres choses Le à Pécor, donc le talent niveau 4 qui est modifié Frappe du squelette inflige maintenant 75% de dégâts supplémentaires aux mercenaires et aux monstres Et ils activent la réduction du coût et du temps de recharge de frappe squelette Vous savez en gros si la frappe du squelette ne touche pas vous avez 12 secondes de CD dessus Si vous touchez un héros ennemi c'est 50% de euh, CD Donc ça c'est plutôt cool et en fait avec Agnou Pécorce ça fait que ça marche aussi Pour faire les camps de mercenaires et les monstres par exemple sur Sanctuaires Infernaux Pour faire les squelettes ça peut être plus intéressant à genoux Pécor n'est pas obligatoire sur Sanctures Inferno. Tout dépend de votre capacité, de la capacité de votre équipe à récupérer les squelettes Parce que honnêtement une auto-attaque de Léoric plus 5 Q spell normalement ça suffit Mais on sait jamais si en fait ils ont beaucoup de choses Et que vous, vous avez très très très très, très peu d'arguments pour euh, récupérer les squelettes bah là peut-être qu'il faudra prendre le genou Pécor Descartes Kane, gros changement, c'est l'un des deux personnages Qui a été le plus touché avec ces changements, c'est Descartes Alors ça c'est un changement que je colle depuis le début, depuis l'arrivée de Descartes Kane et ça c'est cool le temps de vol à moyenne portée est réduit de 0,4375 à 0,375 Donc en gros, on facilite la touche Enfin en gros, le temps d'animation de la potion entre le moment où vous l'achetez et le moment où elle atterrit a été réduit Donc ça veut dire que ça va plus vite temps de vol à longue portée réduit de 0,625 à 0,5 secondes on accélère l'animation de la potion de Descartes, c'est juste très bien Soit augmenté de 270 à 285, donc si je ne dis pas de bêtises c'est à peu près les valeurs euh, de la, à la sortie de Descartes de, Des potions, parce qu'elles avaient été, été nerfs, elles avaient été rep, elles avaient été nerfs, etc Donc on est à peu près, peut-être même un peu plus, mais euh, bon c'est bien, c'est très bien, il en a besoin Et Radric, dégâts du ralentissement augmenté, enfin des durées pardon, du ralentissement augmenté de 1.75 à 2 secondes Donc de base le Z, mais 2 secondes de slow donc ça, c'est déjà de base très bien. Je rappelle, des cartes Kain, les potions, c'est 80% du temps sur directement l'allié. Hein, pas. Euh... Ah, je t'ai mis un jardin de potions, tu te baignes dedans quand tu veux. Hein. Non, c'est pas ça. Ça, c'est 20% du temps, de temps en temps, là pour préparer pour le solo lane. Euh, on est sur euh, Volskaya, on va déjà préparer pour les mecs en auront besoin sur la zone. Et Sinon, c'est sur les héros. Il hein. n'y a pas de... Euh, là, t'es en plein teamfight, je t'ai mis une petite popo là-bas. Ah oui, vas-y Allez un petit footing, ça va te tenir en forme mon con Non ça marche pas comme ça euh, Ensuite, parchemin d'identification Alors ça, c'est un talent qui avait pris beaucoup beaucoup de up Et qui a jamais vraiment été compétitif Nouveau fonctionnement une quête, frapper un héros avec le parchemin de confinement augmente ses dégâts de 2 points de manière permanente. Donc on augmente les dégâts du E, ça c'est très intéressant. Synergie avec le 16 aussi sur le E qui peut potentiellement toucher, euh, faire, si vous touchez plus de 2 personnes, ça fait, je sais plus, 150% des dégâts euh, de... C'est n'importe quoi, enfin non, c'est peut-être même 300%, enfin c'est n'importe quoi, les chiffres sont énormes. Donc il euh, y, y, y a une synergie, récompense, et le 7 fait que vous avez plus souvent votre E aussi. Donc il y a un build triangle, on va dire, qui peut être pas mal. Récompense, au bout de 15 euros touchés par chemin de confinement et révélé... Euh, non. Non, est révélé. Non, c'est pas ça. Révèle, ça c'est euh, en français aussi c'est naze là, c'est révèle et réduit l'armure des héros de 10 pendant 4 secondes. Donc en gros, si vous avez touché, c'est l'ancienne quête, hein, euh, ça c'est l'ancienne quête naturelle. Donc il y a une quête intermédiaire à 15 si vous avez touché suffisamment hop vous avez votre, euh, votre réduction d'armure ce qui est bien c'est qu'au bout de 30 héros touchés la réduction d'armure des héros passe à 15 points et sa durée est augmentée de 6 secondes donc ça c'est pas mal c'est à dire que le mec est reveal et a une vulnérabilité pendant 6 secondes là ça devient intéressant certes les valeurs changent pas trop 10, 15 et euh, le reveal pareil mais par contre 6 secondes de vulné au lieu de 4 c'est quand même pas mal hein. c'est quasiment le double c'est quand même pas dégueu donc euh, là dessus c'est intéressant même si je pense qu'il est encore en dessous euh, le saphir mais ça reste, ça reste ok Niveau 4, Niveau 4, additif Protect Sachant que l'autre niveau, on pourrait dire à lui, il n'a pas pris de changement avec le, des potions, avec le Hub des potions, ça fait que vous soignez encore plus Puisque ça augmente votre puissance de capacité Donc ça augmente aussi vos dégâts de E, faut pas l'oublier euh, Additif Protecteur, capacité du bouclier augmentée de 122 à 140 points Donc un énorme buff sur euh, le, la potion qui donne un shield Sachant que ça donne déjà un meilleur, meilleur soin avec euh, la potion de soin mais en plus de ça, bah, bouclier donc c'est cool. Bouclier qui avait été prêt pas mal nerf afin de faire jouer le rubis, ça y est le rubis n'a pas été touché. On note. Rubis maintenant est très très joué donc on va, buff, on va boost juste le bouclier, ça c'est très bien. Potion de jouvence, le heal, vous savez qui redonne de la mana et qui met du soin sur la durée, Soin augmenté de 108 en 4 secondes à 114 en 3 secondes. C'est très bien. Ça fait que la val les, la valeur est plus grande et en plus, vous l'avez vous avez le maximum plus vite. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Un très bon up. Mana restauré augmenté de 10 à 15 points 15 points par potion C'est pas encore incroyable Mais honnêtement le talent devient vraiment prenable je pense le talent devient prenable Même si pour moi le rubis et l'additif protecteur sont quand même vraiment au dessus dans la, dans, dans la plupart des cas vous mettez une potion pour soigner vraiment un mec quoi. Donc euh, à voir Mais pff, potion de jouvence ça, ça reste ok Ça reste ok mais euh, je préfère les deux autres personnellement Niveau 10 vous avez, vu le, vous avez lu mon livre qui a pris plein plein plein de hubs hein, Le Lorénado Foxalité été super supplémentaire inflige 20 points de dégâts aux héros touchés. Ça c'est bien. Euh, je crois que c'est à chaque touche en plus, du coup. Donc c'est ça peut être intéressant si un mec prend. Il euh, la... y, y a moyen de faire un combo rigolo, genre euh, Léo... Tornade Léoric into Lorenado. Mais bon, le slip est tellement fort que. Et le slip 20 vous fait gagner des games. Donc bon, c'est compliqué. Mais c'est bien. Le petit point de dégâts, pas, pas non plus trop. Et tout, c'est quand même euh, pas dégueu. Niveau 13. La super popo. La grosse popo. Bonus de soins réduit de 120% à 100%. Ah On nerf la grosse popo. Non, en fait, on va changer son fonctionnement. Euh, le truc, c'est que la grosse popo, faut pas oublier que de toute façon, elle prend.. Euh, enfin, la potion soigne de base. Donc de toute façon, la grosse potion est up à partir du moment où on touche aux valeurs de base de, de la potion. Donc, réduction du bonus. Fonctionnalité supplémentaire, passif, l'efficacité des potions de soins est augmentée de 25% sur les héros en dessous de 50% de leur point de vie. Ça c'est très bien. Ce que j'ai toujours dit de la grosse potion, c'est qu'en fait 80% du temps de votre gameplay avec des cartes Kane, c'est de mettre des potions sur le mec directement. Donc ça veut dire que vous pouvez jamais faire proc la grosse potion. Donc ça c'est bien. Mettre une fonctionnalité supplémentaire où justement un mec qui est dans la merde, tu lui mets, euh, tu lui mets euh, une potion qui va, qui va le booster aux hormones. Ça c'est très bien. Ça c'est vraiment pas mal. Euh, ça fait 25% d'augmentation de soin sur, euh, sur un mec euh, imaginé avec le shield en plus. T'as un sacré, enfin c'est pas non plus un énorme anti-burst, mais c'est toujours ça de prix. Sachant que entre les potions que tu as posées avant qui vont devenir des grosses potions et les potions directes que tu peux mettre ce 80% du temps sur un pote, bah c'est bien. Donc là la, la grosse potion, vous m'entendez, notez-le. Je trouve que c'est ok. Je trouve que c'est ok. C'est enfin potable. Avant c'était nul à chier, maintenant c'est potable. C'est pas bon, c'est pas non plus très bon, mais c'est enfin un talent prenable, je pense. Sauf que bon. Je vous dis ça. Blizzard up Descartes et notamment tous ses talents 13. Donc, c'est un talent que, j enfin c'est ce genre de changement que j'attends depuis le début de Descartes. Non. Mais ça, Bénédiction antique. Donc, l'ultime, le deuxième ou le troisième ultime de Descartes Kane. Tout, tout dépend du point de vue. Temps de recharge réduit de 60 à 45 secondes. Vous savez, le truc qui fait que tu appuies sur D et instantanément un Descartes Kane avec une Johanna. Bah ils peuvent tuer n'importe qui en mettant des auto-attaques. Et si jamais vous êtes 5 et que vous, vous auto-attaquez tous un mec, le mec se fait vaporiser. Donc on passe de 60 secondes à 45 secondes. Ça fait que de nouveau vous pouvez l'utiliser en PvE aussi. Hein. Potentiellement, euh, euh, on doit prendre ce fort en bénédiction antique, hop on hein, repart. Quoi. On doit vite faire un boss à 5, hop hop hop, bénédiction antique et on y va. Et je sais, il y en a plein qui vont me sortir parce que je les ai eus sur Twitch. Hein, genre. Oui, mais tu dis ça, c'est fort à Oilo, mais à ba ça marche pas. C'est encore plus simple à utiliser à ba Quand votre trainer il fait blu blu blu sans bouger, bah il est prêt à auto-attaque. Donc Bénédiction Antique, vous la, vous la claquez à ce moment-là, c'est bon. Le problème, c'est que la plupart des gens utilisent la Bénédiction Antique n'importe comment. Genre on est en train de fuir, hop Bénédiction Antique. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Là, là effectivement, ça a pas marché. C'est le moment où. Donc c'est le moment où vous l'activez qui va pas. À n'importe quel hello, Bénédiction Antique fonctionne. Hein. C'est juste que vos alliés ne comprendront même pas, ils, pensent, ils penseront que c'est eux qui font les dégâts en plus. Mais euh, faut le mettre au bon moment, faut le mettre quand ça tape. Quand vous le mettez quand ça tape pas, bah oui, oui, oui. Donc ça sous-entend de la vision de jeu, ça sous-entend est-ce que euh, vous, voyez, vous avez vu ce qui allait se passer dans le teamfight ou autre. Mais c'est très facile à utiliser, même à Bailo. Et à Bailo, vos potes sont encore plus... Euh, je veux dire, vous mettez ça sur un Artanis euh, qui a posé le cerveau à côté qui fait... C'est bon, hein, vous appuyez sur D, il va, il va le rentabiliser, votre truc. Hein. Euh, du coup... Lieutenant Morales, beaucoup de changements sur Morales, enfin non pas beaucoup, c'est pas vrai, mais euh, on avait nerf un petit peu les stats de base de Morales afin d'intégrer de, des talents assez intéressants, euh, notamment bah, les points de vie qui avaient été baissés, on les réaugmente à 1560, récupération des points de vie, donc euh, on, on adapte, rayon de soin, récupération d'énergie par intervalle augmentée de 2.5 à 3 points par seconde, protection armure augmentée de 30 à 35, donc ça c'est un truc qu'ils avaient pas mal arrêté et ils l'ont euh, réaugmenté, donc ça c'est cool, honnêtement, des valeurs de base euh, rehaussé pour Morales parce qu'ils avaient peur, je pense que le perso soit trop fort avec les talents avec les nouveaux talents qui lui ont enfin, qu'ils qu ont intégré là, pas de problème. Ensuite, le niveau 4 déclenchement de traumatisme, temps de recharge réduit de 40 à 30 secondes. Ça, c'est cool aussi. C'est euh, bah, vraiment l'activable. C'est pas l'activable d'ailleurs, c'est le fait quand, si, quand vous passez. Enfin c'est pas mais c'est quand vous passez en dessous des, des 50% PV je crois que ça s'active donc ça c'est cool. 30 secondes c'est bien parce que le... le 4 est quand même assez Il euh... y, a... y a de la concurrence, il hein. y a de la concurrence, donc le up un petit peu c'est bien, je pense que c'est qu un... un talent qui est peut-être un peu moins joué. Euh, blindage en Vanadium, le niveau 7, l'armure qui est réduite de 25 à 20 c'est le... le bonus d'armure vu qu'on augmente de base la protection donc c'est tout à fait logique pour rester, ça change, ça change rien au total hein, au final. Donc euh, là-dessus, ça reste toujours 55 d'armure, donc euh, it's fine. Donc voilà, c'est ce qu'ils disent là. Nous, nous diffions, lorsque nous modifions les talents d'un héros, nous réduisons souvent sa puissance de base afin de rendre ses talents plus intéressants. Dans le cas de notre numberless, nous, nous estimons qu'il n'a pas kill, hein, elle, Merci la localisation. Sans qu'ils savent, savent ce qu'ils traduisent. Euh, Kira ensuite pour les mêlées euh, Des changements intéressants pour Kira. Niveau 1, plébéante. Nombre de héros touchés réduit de 200 à 150. Cette quête avait été nerf euh, il y a très longtemps et on l'a remise à 150. Donc c'est bien parce que cette quête était un peu tombée euh, au profit du A. Les deux talents étaient cool. Honnêtement la plébéante c'est bien parce que c'est un talent qui reste bien. Hein, le fait de, que le date dure plus longtemps, ça vous offre aussi potentiellement plus de plus de sustain euh, sur la durée et tout. Donc ça peut être cool. Euh, Ellipse, avant, le niveau 4, ralentissement de la scie principale augmenté de 40 à 60%, ça commence à devenir vraiment fort, hein. enfin pas fort mais ça commence à devenir beaucoup, le slow, 60% de slow c'est énorme, maintenant on cherche toujours soit l'armure physique, soit l'évasion, soit l'armure euh, générique, quand vous avez touché euh, plusieurs fois l'auto-attaque je crois un adversaire, donc dur à dire, dur à dire, dur à dire. Niveau 13, Réplique Mortifère, alors ça c'est très intéressant parce que c'est le talent potentiellement Max Burst euh, de Kira. Ce pas potentiellement, c'est le talent Max Burst Puisque vous avez soit la réduction CD sur le A qui augmente pas vraiment les dégâts C'est plus sur le DPS, enfin vous allez avoir plus souvent votre A Donc vous allez aussi plus souvent euh, ne plus bouger et donc être vulnérable Soit vous avez le talent que j'aime beaucoup, c'est euh, le talent qui s'appelle harcèlement Je sais pas que j'aime le harcèlement, c'est le talent qui s'appelle harcèlement euh, Le talent est assez intéressant puisque en gros, bah, plus vous auto-attaquez un mec, plus vous le défoncez Kira, vous allez souvent aller chercher une victime et dès euh, deux auto-attaques c'est rentabilisé Réplique portifère, le principe c'est que vous allez toucher un mec avec votre E et vous augmentez le burst principal sur la cible que vous allez toucher. Donc c'est plutôt cool. Sachant que ça marche aussi, ça fait des dégâts aussi sur les mecs qui sont touchés aux alentours. Donc c'est intéressant. Réplique portifère pour le max burst, c'est cool. Niveau 16, c'est quelle Réduction d'armure augmentée de 15 à 25 points. Donc la vulnérabilité sur le E. Euh, je crois que ça marche. à une époque, ça marchait que sur le mec principal. Maintenant, je crois que ça marche sur tout le monde. Ils avaient pas mal boosté le, le talent. Donc je crois que ça marche sur tout le monde maintenant. Euh, donc, c'est honnêtement très, ag très agréable. Hein. C'est vraiment très très agréable euh, comme changement. Mais surtout, c'est la révolution permanente qui est énorme. Armure anti-sort augmentée de 50 à 60 points. Ça commence à faire beaucoup. Durée du bonus d'armure anti-sort augmentée de 2.5 à 5. Et là, là, là, je suis en mode. Non, tu fais soit l'un, tu laisses à 50 d'anti-sort. Mais tu passes à. Et 5 secondes, c'est énorme! Soit tu laisses à 2,5 mais tu montes à 60 Je rappelle que ce talent là, il n'y a pas que ça hein. Ce talent là je le joue depuis le début d'ailleurs sur Kira Même s'il a pris up up up parce que personne ne le joue C'est aussi de la réduction CD sur le Votre escape, votre mobilité Vous pouvez potentiellement si vous faites un tour complet Réduire de 50% la durée de votre e. Sachant que ça a été re-up donc ça se trouve en plus c'est même encore mieux Plus 60 d'armée pendant 5 secondes pourquoi jouer autre chose en vrai hein Pourquoi jouer autre chose Et enfin le dernier niveau 20, pas mauvais, mais c'est sûr qu'il apporte pas de dégâts, mais c'est de l'utilitaire, c'est de la survie. C'est le ceinturon tactique qui fait que le temps de recharge est réduit de 5 à 2 secondes. Euh, vous savez, c'est pour pouvoir plus utiliser votre dé, etc. plus souvent, pendant votre E. Donc c'est assez cool, c'est assez cool parce que c'est un talent qui... Je veux dire, tous les autres 20 ont eu des ups, des petits changements, des petites modifications, celui-là n'a pas eu grand chose, il n'y a pas eu beaucoup d'amour alors que sur le papier ce vin est vraiment pas mauvais, hein. moi C'était le talent que je conseillais au départ, et que je conseille toujours si vous ne savez pas trop, mais c'est vrai qu'il n'est pas facile à utiliser, donc au final il n'y a pas grand monde qui le joue, mais euh, ça offre énormément de mobilité au perso, hein. ça offre vraiment énormément de mobilité. Mmh. Voilà Def qui parle du fait que le, les talents sur le sont attire pas trop les, les, les joueurs. Là un up auquel on s'attendait pas et qui fait le grand bonheur d'Alucard évidemment. Mon, mon coéquipier, champion d'Europe a Point de vie augmenté de 1323 à 1375 pour Zozo, Anzo Récupération donc euh, pareil, donc on augmente ses points de vie Et on réduit la, le temps de recharge de l'agilité naturelle qui passe de 30 à 25 secondes Niveau 7, dragon affamé durée augmentée de 10 à 12 secondes pour euh, le, la puissance de capacité d'Anzo Après avoir touché un mec avec le A Défaut de la cuirasse, alors celui-là il l'avait détruit comme talent il l'avait détruit, il l'avait nerf. Alors déjà, le, pourquoi ils l'ont détruit le défaut de la cuirasse C'était que Nova et Anzo étaient les seuls persos... Euh non, il y avait aussi un autre je crois. Bon, s'en fout, c'est pas grave. Sauf qu'il y en avait trois. Mais c'était... En tout cas, Nova et Anzo, c'est sûr. Et je crois qu'il y en a un troisième. Mais Nova et Anzo étaient les seuls persos qui faisaient proc la réduction d'armure. Parce que c'est l'idée, c'est réduction d'armure par auto-attaque et par q pour Anzo de 2 points, en gros, avant. Sauf qu'à une époque, c'était 3 points et c'était par... Enfin c'était dès la première auto, là l'idée c'est vous mettez une auto et pour la prochaine il y aura deux de vulnérabilité en... enfin il y aura deux de vulnérabilité en plus donc moins deux d'armure. En fait avant ça faisait que votre auto-attaque faisait 3% de dégâts supplémentaires à une époque. Ensuite ils l'ont nerf à 2 et en plus ils ont viré cette, euh, cette option qui il est vrai était pas très très parlante, en fait c'était une exception à une règle, c'est que normalement la vulnérabilité s'applique pour après et Enzo, lui avait la vulnérabilité qui s'appliquait directement. Donc, ça, c'est un truc que les gens connaissaient pas. Et moi, j'aimais beaucoup sur le défaut de la cuirasse. Le problème, c'est que bah, ils l'ont enlevé. Et en plus de ça, ils ennervent le talent. T'es en mode, mais qu'est-ce que vous faites Et au final, bah, ils le remettent à 3 points. Mais ça suffit pas, à mon sens. Euh, en fait, ça, pour moi, ils devraient le remettre en sorte que ça augmente passivement les auto-attaques de 3%. Dégâts du Q-Spell et de l'auto-attaque de 3%. À limite, ils mettent ça en passif. Parce que c'est ça le souci. C'est ça le souci de, de, de ce talent. Avant, ça s'appliquait direct. Surtout que. Ça s'applique direct euh, pour vous, pas pour, les, pas, pour les, pas pour vos alliés. Donc, pour moi, ça manque d'un petit passif en plus, euh, ce talent, euh, pour euh, corriger, euh, pour moi, je dirais, l'erreur, même si c'est compréhensible de leur part, hein, qu'ils aient euh, tout équilibré. Mais bon, je trouve ça dommage. Frappe du dragon. Le bonus au dégâts centraux est augmenté de 50 à 75%. Donc, la frappe du dragon, c'est euh, tout simplement... Euh... Attendez, mais la flèche du dragon... Non la frappe du dragon c'est le gros dragon parce que j'étais en mode mais les deux c'est dragon donc j'étais en mode, attendez ils sont gourés, non donc le dragon vous balancez, la zone centrale fait 75% de dégâts supplémentaires, honnêtement les dégâts sont déjà corrects, euh, ils les ont tellement up que c'est correct mais le truc c'est qu'on a quand même, en fait le talent, enfin l'ultime reste situationnel, si t'as pas un setup, si t'as pas quelque chose qui peut te permettre de faciliter genre un tomboléorique ou autre pour te permettre de toucher Et même avec le tombeau léorique c'est pas si simple de le toucher parce qu'il faut une certaine coordination Bah ça va être très compliqué à rentabiliser Au 20 bien sûr vous l'aurez tout le temps donc ça ça marche mieux mais avant le 20 c'est dur Donc euh, pour moi le problème c'est pas forcément les dégâts c'est plus la manière dont le sort est lancé Il est très long à partir Peut-être même moi personnellement je réduirais les dégâts Mais je ferai en sorte que ça touche plus facilement comme ça tu aurais, euh, ou, ou limite, les, fallait laisser à 50, pas, pas baisser les dégâts, mais au moins tu laisses à 50 et tu fais en sorte que la portée, parce qu'il y a une, portée, on peut pas le balancer à bout portant en plus, il faut un certain temps d'activation, tu réduis ce temps d'activation et tu facilites la canalisation, enfin tu réduis la canalisation, aussi parce que c'est ça le problème du, du sort. Mais bon, Anzo, c'est vrai qu'il fait énormément en solo queue, donc euh, et même AoElo apparemment, il, il baisse un petit peu dans les compétitions et autres, donc on l'augmente. C'est pas un énorme up, mais c'est toujours ça de prix. Lunara Incroyable Des talents. Je vais lire la, le commentaire avant. Après avoir semé quelques graines. <rire> Lunara voit certains de ses talents les moins utilisés s'épanouir. Et là euh, je vais être triste. Du coup le U, temps de recharge réduit de 4 à 2 secondes, bon je l'avais dit que c'était poubelle, euh, maintenant pourquoi pas en vrai, j'ai je, je, pas testé le talent donc je, je sais pas vraiment ce que ça, ce que ça vaut euh, maintenant mais bon sur le papier c'est pas sexy, hein. le feu follet est très très très intéressant et même la vision sur les autos reste très intéressante donc euh, je sais pas trop, euh, là comme ça je, je, je vais pas me prononcer, je, je sais pas trop euh, si vraiment il euh, y a quelque chose à faire maintenant sur ce talent, pour moi ça reste poubelle mais peut-être que je vais un peu vite en besogne. Niveau 7, pollen asphyxiant, alors ça, euh, spoiler, hein, c'est... Euh, Sauf s'il y a trop de mobilité genre du zaratul, de la Tracer, des merdes comme ça euh, Pauline la moi personnellement, quand je joue Lunara, c'est le talent que je joue tout le temps hein. <rire> Et euh, c'est pas en mode, c'est parce que je dis ça hein. Je veux dire, Lunara, c'est quoi le truc Vous avez beaucoup de dégâts de zone, ça c'est cool Et vous n'avez pas de burst Donc il faut un peu de burst quand même hein Pensez à Zul'jin hein, qui avait jamais de burst à une époque où On lui a plutôt renforcé cet aspect euh, Mais c'est toujours des dégâts sur la durée Pollen Asphyxiant, dégâts contre les ennemis affectés par 3 charges de toxine naturelle augmenté de 150 à 200% de dégâts. C'est simple, c'était l'ancien 16. Pollen Asphyxiant, c'était l'ancien 16. Là, 200% c'est l'ancien 16. Et bah oui, c'était le meilleur talent. C'est toujours le meilleur talent. Lance brisée reste le talent compétitif à côté de Pollen Asphyxiant en fonction de la mobilité et en fonction de ce que vous devez faire. Mais Pollen Asphyxiant, c'est très fort. Très très très très fort. Et c'est très facile à faire en fait. Une auto, Z, auto spell bah, D'utiliser le Z pour mettre le q quoi. Et comme ça, euh, le mec prend, euh, prend, prend, la, prend la patate, quoi. Hein, prend la patate, tout simplement. Euh, vigueur sauvage. Le bonus de au dégâts augmenté de 50% à 70%. Quand vous touchez quelqu'un avec le Z, ça active, euh, je sais plus combien, pendant combien de temps, ou, je sais plus si c'est limité au nombre d'autos ou si c'est une durée. Je crois que c'est une durée. Vos auto-attaques font 60 de dégâts, 70% de dégâts supplémentaires. Euh, spoiler, si vous voulez du dégât multi-cible, lance brisé. Si vous voulez du dégât mono-cible, pollen asphyxiant. Ouais, <rire> ça marche comme ça. Vigor sauvage, je dirais pourquoi pas. S'il faut se défendre contre Zeratul, Tracer, tout ça, tout ça. Mais s'il y a Zeratul, Tracer, tout ça, tout ça, pourquoi vous jouez une Ara <rire> Niveau 10, couronne d'épines. Dégâts augmentés de 176 à 184. Et là, ça veut dire que c'est le talent le moins joué Vous savez quel est le problème Vous savez quel est le point commun entre Artanis, Nazibo et Lunara Ces trois persos qui ont des petits soucis de mécanique Dont deux qui nécessitent un rework à mon sens, Nazibo et Artanis et un, mais Lunara, bon potentiellement des petits changements, des petites modifs, mais c'est surtout le problème, c'est leurs joueurs en fait, hein, qui euh, ont pas de cerveau. Donc, euh, quand il y a pas de cerveau, bah, ça fait que Blizzard a pas forcément les meilleurs chiffres et les meilleures indications, et ça, c'est chiant, c'est très chiant, c'est très chiant. Putain, mais... le, le leap, c'est pas mauvais, hein, le leap, le bon, c'est pas mauvais, c'est le meilleur outil pour se suicider aussi. Mais le bon ça peut être bien, mais faut le bien utiliser. Et 80% des Lunaras qui jouent bon ne savent pas l'utiliser et font n'importe quoi avec. Donc couronne d'épines ça devrait être pris dans 70% des games, voire 80%, voire 85% des games. Mais bon, c'est bien, hein on, va pas se... on, va pas... on va pas pleurer sur le up de la couronne d'épines. Hein c'est très... bien, en plus c'est pas un énorme up, faut pas oublier que ça scale quand même, hein mais euh... c'est niveau 0 les valeurs. mais. C est... C est... C'est toujours, toujours intéressant Sachant que vous avez trois stacks Abolir la magie Très bon talent aussi Même si c'est vrai qu'il est en concurrence avec d'autres Mais Abolir la magie Temps de recharge réduit de 30 à 20 secondes Je rappelle c'est un truc qui est aussi pas, faut, faut que j'en rappelle Guide Lunara hein, Mais Abolir la magie Ça enlève tous les CC pour un allié et vous même et, Sauf le stun puisque, enfin, Pour vous même vous pouvez pas vous purger d'un stun Puisque vous êtes stun Mais vous pouvez purger le stun d'un copain Imaginons votre, vous êtes contre Butcher Votre white main n'a pas pris purification ça m'arrive beaucoup trop souvent euh, Eh bien Abolir la magie c'est cool Parce que oui c'est pas votre boulot C'est au support de prendre la Purif Mais si elle a pas pris Purif Et qu'il y a un butcher qui charge un mec et qui tue quelqu'un Vous allez perdre la game en fait Donc autant prendre l'abolir la magie Surtout qu'en plus ça enlève les dots Prenez une corruption de Guldan, abolir la magie Hop, plus de corruption <rire> dingue. Euh, Du coup Nazibo, là gros, on a beaucoup de choses à dire Je crois que c'est le dernier perso, ah non c'est pas le dernier perso Il y a beaucoup de choses à dire sur Nazibo Euh <rire> Mon guide Nazibo reste à jour Vous allez me dire bah non puisqu'il y a des nouvelles valeurs Oui mais tout ce que j'ai dit dans le guide Nazibo reste vrai Reste valable pour ce patch Alors et C'est même encore plus vrai euh, Nazibo araignée nécrophage Temps de recharge réduit de 9 à 8 c'est bien Il avait nerf il y a une époque euh, parce que c'était trop fort Spoiler c'était toujours trop fort Il y avait juste il était en concurrence avec le build prison Mais c'était toujours trop fort Temps de recharge réduit à 8 secondes Coût en mana réduit de 50 à 40 secondes alors ça va être nerf, qu'on soit clair ça va être nerf le, le, le build euh, araignée Mais qu'on soit clair, le build araignée là à l'heure actuelle si vous ne jouez pas à build d'araignée Que vous jouez grenouille Déjà vous étiez con avant, mais vous êtes encore plus con maintenant Genre on pourra pas, enfin là euh, La sélection naturelle doit s'opérer quoi, c'est pas possible C'est pas possible autrement euh, 8 secondes de CD, c'est très cool, coup en mana moins Bon bah, Nazibo a quand même quelques soucis de mana à force de tout balancer et tout euh, Niveau 1, venimosité, nouveau fonctionnement donc, les jarres, la jarre d'araignée, alors ça j'ai vu beaucoup de trucs, même en tournoi, beaucoup de gens qui en mode Oh là là, c'est complètement pété, Nazibo !» Et en fait, ils connaissaient pas les valeurs, ils connaissaient pas les talents de Nazibo avant. Euh, les... Ça, ça ne change pas. Hein enfin, non, si, pardon. C'est les... ça qui ne change pas. La récompense, après avoir touché 100 fois un héros, les araignées nécrophages infligent 30% de dégâts supplémentaires. Ça, ça n'a pas changé. Hein ça a toujours été ça. Hein c'est pas « Wow, le patch, ils ont mis 30% de dégâts supplémentaires sur Nazibo. » C'est déjà ça. Hein 30%, 30% c'était déjà ça, le truc c'est qu'on lui donne deux, petites, deux petits outils utilitaires Maintenant les mecs qui sont touchés par la jarre, par les araignées hein. La jarre sont ralentis de 30% pendant 1,5 secondes Donc on n'a pas boosté la vitesse de déplacement des araignées à la place On a créé un ralentissement, donc si tu touches ta jarre Tu ralentis le mec, j'aime bien parce que c'est pas débile Ça aurait pu être débile de faire en sorte que ce soit l'araignée euh... C'est un compromis en mode oui on a augmenté la vitesse de déplacement des, des héros il y a longtemps euh, du coup, bah, certains skill shots sont plus durs à toucher. Potion de Descartes Kane, araignée de Nazibo. Eh bien, on corrige ça. Pour, pour Descartes Kane, c'est la vitesse d'animation. La vitesse d'animation ne change pas pour la jarre, mais par contre, on donne un énorme bonus à savoir un 30% de slow pendant 1,5 secondes 30% de slow, c'est comme si vous. Pour vous donner une idée, c'est comme si un mec était en monture et vous le démountiez instant. C'est quand même pas dégueu. C'est quand même pas dégueulasse comme slow. Après avoir attaqué un héros 100 fois, donc 30% de dégâts supplémentaires comme avant, mais elle dure 1 seconde supplémentaire. Ça, c'est très intéressant aussi. Pandémie Les grenouilles Fonctionnalité supplémentaire après... Attendez, je vais lire avec une autre voix. Fonctionnalité supplémentaire. Après avoir touché 80 héros avec invasion de grenouilles, leurs dégâts sont réduits de 5%. Jusqu'à 25%. <rire> Pardon. Donc, on rajoute une quête supplémentaire à la quête grenouille. C'est que, en fait, ça met un rayon réducteur. Ça met un, un rayon réducteur. Alors j'ai pas compris si c'était le dot qui faisait de 5 à 25 ou si c'est en fonction du nombre de grenouilles. Je pense que c'est en fonction du nombre de grenouilles. Donc si tu touches un mec avec les 5 grenouilles, ça réduit ses dégâts de 25%. Bon. Ça peut être bien contre les corps à corps, genre un Ilidan qui vous fonce dessus. Bon, tu lui mets les 5 grenouilles. Euh... Ouais, ouais, pourquoi pas, il fait 25% de dégâts en moins, pourquoi pas. Mais qu'on soit clair, un hein, 80 héros, toucher 80 héros, vous savez c'est un peu comme le Falstad Z. Ils ont mis le, le reset à je sais, 80 stacks je crois d'ailleurs Bon, Pour Falstad c'est encore plus dur Je pense que Nazibo dans les games d'abrutis, ça, ça passe Mais euh, le, ça reste quand même Ça sera assez dur à, à atteindre Pour un bonus qui est pff, Au moins Falstad il a un reset quoi. Là euh, bon, il y a un rayon réducteur, ça reste, ça reste ok C'est pas mauvais on va, on va pas se mentir hein. 25% de dégâts moins sur un adversaire c'est pas dégueu Mais, mais bon <rire> Voilà quoi <rire> Voilà quoi Déjà, déjà que je vois beaucoup de Nazibo Grenouille avoir du mal à stacker, donc en plus les 80 euros touchés, pouf. Rite de talent 4. Je rappelle que tous les talents 4 de Nazibo sont viables, quel que soit le build. Hein, c'est plus une préférence de gameplay personnelle. Euh, je rappelle que ça ne change pas. La sustain du, de Nazibo sur les araignées n'est pas changée par rapport à, aux autres talents. Alors vous allez me dire, bah si, il y a une seconde supplémentaire, donc forcément une seconde supplémentaire dit une seconde supplémentaire de soins supplémentaires pour Nazibo. Il est vrai. Mais je veux dire, c'est pas en fonction des dégâts infligés. C'est en pourcentage de vos propres PV, de votre propre mana, les, la, les îles de l'araignée. Bien sûr, le fait qu'il y ait une seconde de moins et qu'il y ait un coup de mana en moins, ça fait bien sûr que ça up le talent sur l'araignée, puisque ça veut dire que tu peux l'utiliser plus souvent, donc plus de sustain souvent, et elle dure plus, plus longtemps. Donc ça, ok, mais c'est pas euh, en fonction des dégâts infligés que vous avez, euh, vous avez plus de soins. Pensez bien à ça. Euh, donc ça c'est cool, le rite de sang qui ne marchait que en PVE. Passif, les iminations fait 5 charges de rituel vaudou. Faudrait qu'il le fasse pour l'allégeance make-up de Léorix. Ça. ça serait cool. c'est euh, Vous savez, où tu les sbires, euh, boum, ça te redonne du mana et des PV. Faudrait le faire. Ce genre de talent, faudrait que ça fonctionne en PvP. Sachant que c'est pas OP parce que si c'est les mêmes stacks, si c'est les mêmes charges, bon, on s'en fout. Comme l'ivresse de la victoire sur Varian qui marche que sur les sbires, etc. Bah Si y a un héros qui meurt, boum, ça réduit un peu. Euh... Bon, pour Varian, ce serait peut-être un peu trop fort d'ailleurs. Hein, parce que si tu touches beaucoup de mecs, tu peux te soigner Mais euh, faire en sorte que, au pire, si c'est trop fort, tu baisses un peu les valeurs mais Faire euh, voilà, Je trouve, je trouve que c'est important que les, les petits talents pve comme ça, que un, un kill pvp donne une stack, c'est logique, c'est juste logique, d'ailleurs ça devrait être pareil pour le stacking de Nazibo, si vous tuez un héros vous gagnez euh, vous gagnez euh, une charge pour votre passif. Esprit d'Arakir, nouveau fonctionnement, donc les araignées niveau 7, avant une jarre sur plusieurs personnes trois araignées, une jarre sur une seule personne cinq araignées. Guide nazibo, je vais pas revenir dessus, mais vous a plein de moyens pour le faire proc, pour pouvoir farmer plus simplement les vagues de aussi. Nouveau fonctionnement, les araignées nécrophages font apparaître une araignée, parce que j'entends je en dire oui, en bille grenouille, ça wave y plus qu'en araignée. Non, non, c'est juste que vous êtes con. Euh, les araignées nécrophages, je font... Désolé, hein, je suis un peu... <rire> J'ai pas le temps de tourner autour du... Font une araignée supplémentaire, après on va me dire que c'est trop long. La jarre d'araignée nécrophage ne touche qu'une seule cible. Donc l'araignée les... nécrophage font apparaître une araignée supplémentaire. Donc déjà vous passez à quatre araignées. Donc là je me suis dit, oh, ça va être incroyable, on va monter à 6 araignées, ça va être complètement craqué Non, 6 jarres d'araignées nécrophages, jusqu'une seule cible fait apparaître une araignée supplémentaire Parce que le problème de ce talent, c'est qu'il est vrai Moi je trouve ça dommage parce que ça réduit le skill Mais c'est logique, ce talent ne donnait pas de bonus Si, si tu prenais ce talent et que tu ratais tu n'avais aucun bonus Donc avoir au moins une araignée supplémentaire c'est cool Et euh, une cinquième araignée comme d'hab, avoir encore plus de dégâts si tu mets une jarre sur une seule personne Ça c'est plutôt cool je veux dire, si t'es en concert tous les jours avec tes Jean-Michel Jarre, boum, t'as les deux araignées quoi. Euh, niveau 13, grenouille gardienne. Oh, excusez-moi. Non, je tâche mon écran. Il euh, y a des gens qui jouent ça. <rire> durée de cumul augmentée de 1.5 à 2. Et durée maximale augmentée de 4 à 6. Est-ce qu'en anglais, il rappelle quand même que c'est euh, de l'armure Parce que c'est de l'armure du coup. C'est de la merde. Hein. Pas, les valeurs d'armure sont très faibles en plus, je crois. Il les avait réup, mais euh, je crois que c'est entre 25. Enfin, c'est vraiment de la merde. Donc, c'est nul. Superstition, ça c'est intéressant. Fonctionnalité supplémentaire. Donc, on rappelle, c'est le talent qui fait que vous gagnez je sais plus combien d'armure magique. De 30 ou un truc comme ça. Ou 50 même d'armure magique. Donc, c'est assez énorme. Par contre, la moindre auto-attaque ennemie désactive votre armure magique. Donc, contre beaucoup de dégâts magiques, c'est un talent qui est très fort. Bien sûr, l'ice-block monstrueux numéro 1. Talent 13 de Nazibo. Mais la superstition peut être très forte. Sachant que quand vous avez 50 d'armure anti-sort, je crois que c'est 50 à peu près d'armure anti-sort, euh, peut-être 40. Euh, Peut-être que ça a été nerf à 40, mais 40 d'armure anti un truc comme ça, entre, entre 35 et 50 d'armure anti -sort, Quand vous avez un, un truc comme ça, sachant que Nazibo peut gagner des points de vie avec ses stacks, ça veut dire que c'est très compliqué de tomber à Nazibo. Donc euh, ça peut être très fort. Quand du double mage et tout, superstition, euh, c'est top. Hein. Et même des auto-attaqueurs qui utilisent beaucoup de, me, de compétences, genre Ranzo, c'est vrai que ça peut être pas mal. Euh, les attaques héroïques de base qui annulent les effets d'armure anti -sort, font apparaître une araignée nécrophage qui attaque un héros. Alors qu'on soit clair, c'est pas parce que vous êtes en ville spider qu'il faut jouer superstition à toutes les games. Hein. J'ai eu des questions comme ça, c'est non. Hein. C'est toujours, sachant qu'en plus vous mettez l'ice block, vous allez lancer une jarre d'araignée sur un mec, vous mettez l'ice block, vous vous soignez pendant l'ice block. Guide Nazibo encore une fois. Pourquoi je donne des trucs Allez voir le guide Nazibo beau et voilà Feignasse Du coup, faire apparaître une araignée ça peut être, on va dire que c'est bien, dans la mesure où vous jouez Superstition, c'est un bonus agréable, mais vous n'allez pas jouer Superstition parce que ça crée une araignée supplémentaire et du coup, ouais je suis parti en ville d'araignée donc c'est encore mieux. Bien sûr, ça sera encore plus sexy de jouer superstition. Mais vous jouez superstition pour une vraie raison. Pas en mode je veux juste faire propre une araignée supplémentaire. D'accord Niveau 16. Alléluia Comme avant, colonie d'araignées, fonctionnalité supplémentaire. Donc vous savez, c'est. Euh, vous jetez des, une jarre d'araignée, vous réduisez le temps de recharge des araignées. Ça avait été supprimé pour faire réduire le temps de recharge de la prison et des guenouilles. Et eh bien, c'est de retour. Les, les attaques des araignées nécrophages contre les héros réduisent également le temps de recharge d'araignées nécrophages de 0,125. Si le mec bouge, vous avez 50% de CDR en moins euh, sur votre A, ce qui est très fort. Si le mec ne bouge pas, par exemple, vous l'avez mis, vous l'avez enfermé, parce que normalement le combo c'est on enferme un mec dans la prison, genre Gargantua et pff, ou Esprit Affamé. Qu'on soit clair, si vous voulez du burst, c'est pas colonie d'araignées qu'on prend. Si vous voulez du burst, c'est un autre poison, c'est le, le, la prison au 16 Vous jouez araignée 1, 7 et prison 16, c'est le max burst Si vous voulez casser, le, casser des culs tout le temps, colline d'araignée, c'est très bien C'est vraiment très bien, parce que même si le mec survit à votre burst, vous l'avez encore Vous avez de nouveau après avoir la prison et le A. Donc c'est vraiment fort Ça se synergise bien sûr avec la sustain du niveau 4 Puisque vous l'aurez plus souvent dans plus de sustain, etc etc Niveau 20, démesuré, fonctionnalité supplémentaire, la zone de piétinement Gargantua est augmentée de 25% et l'effet de ralentissement est augmenté de 50% donc ça c'est le Gargantua euh, le... donc la zone du air plus grande, donc ça fait que même s'il est un peu loin, il peut quand même toucher un max de monde et un énorme slow sachant que je rappelle que ça réduit le temps de recharge de manière démesurée justement pardon euh, donc forcément c'est euh, assez cool, c'est assez cool à ce niveau-là pour, euh, pour Nazibo d'avoir plus d'intervention, parce que généralement quand euh, vous jouez Gargantua et que vous n'avez pas assez de stack, vous prenez Gargantua. Si vous avez colonie d'araignée, ça vous fait que vous avez un, un, un combo très, très très souvent pour, euh, pour, pour Nazibo entre démesuré et colonie d'araignée. Euh, sachant que le build araignée... Bon non, guide Nazibo, allez voir le guide Nazibo. J'allais en parler, mais ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'être niveau 20 pour être efficace. Et au niveau 20, euh, bah, vous êtes tout aussi efficace, que vous êtes encore même meilleur que, que les autres builds. Esprit annihilateur, ça c'est très cool, l'esprit affamé qui maintenant euh, met un antil de 50% donc ça c'est très cool Fureur du Nexus supprimé, moi j'aimais bien ce talent C'était aussi pour le burst, améliorer le burst, bon bah maintenant il est supprimé donc dommage Mauvais remède, consomme euh, 5 cumuls de Rituel vaudou, donc ça vous enlève 5 de vos stacks de base pour devenir insensible Donc ça c'est plutôt cool Gagne 20% à vitesse de déplacement, plutôt cool Et 50 points d'armure pendant 2 secondes, c'est plutôt très cool 30 secondes de recharge donc si vraiment vous faites full focus tout ça tout ça et que même un Ice Block vous suffit pas euh, c'est fort, <rire> c'est très très fort Par contre, évidemment, ça vous enlève 5 cumuls de Rituel de Vaudou Mais quand vous comparez avec un Alarak, euh, ça va hein, c ok. 5 hein, cumuls, c'est 5 sbires, hein, c'est bon, hein, ça, ça va Donc euh, voilà, ça faisait longtemps, blablabla On veut qu'il ait plus d'impact en JCJ plutôt ouais, pour ça qu'il joue Spider Spoiler, je pense que le build Spider va être nerf hein. C'est vraiment très fort euh, Attention, la plupart des gens se disent wa complètement OP, broken, tout ça, tout ça Honnêtement, dans, ce, dans, cette, dans cette patch note euh, Ce qu'ils ont fait sur des cartes est beaucoup plus fort au niveau compétitif ou léorique que Nazibo C'est juste que Nazibo c'est très très bien ce qu'ils lui ont fait Mais, encore une fois, c'est aussi euh, le buisson qui, qui cache euh, la forêt Parce que le problème de Nazibo ça reste ses mécaniques qui sont Pff, old El Paso quoi c Elles sont vraiment... Euh... C'est la fête dans les boîtes jaunes, Non c'est pas ça je voulais dire Mais elles sont très vieilles quoi Elles sont vraiment très vieilles Ça pue le vieux Nazibo Mais c'est sûr que bah, le truc qui pue le moins le vieux Bah il a été amélioré il est très fort Bill Spider était déjà le meilleur en concurrence avec le Bill Prison, bah Bill Spider maintenant euh, Il s'est envolé vers l'au-delà et il est beaucoup trop fort euh, Vala Vala qui voit un petit nerf, Arsenal euh, donc euh, le, le multichat, dégâts de réduit de 120 à 100 points Spoiler, ça reste toujours très très fort, hein, mais Bill Vora, Bill Q spell Bill Z hein, les deux sont très très bons Niveau 7, poursuite acharnée, vitesse de déplacement par cumul de N réduit de 2.5 à 2% euh, Ça reste très fort, ça fait qu'à 10 stack de haine vous avez 20% de speed supplémentaire à, Avant c'était 25 Mais 20% ça fait que plus facile à contrer, Vala aussi et dans tous les cas ça fait aussi que tous les paliers 7 de Vala sont viables On l'a beaucoup vu sur, il euh, y aura les replays qui arrivent dans la semaine Mais euh, sur euh, la cup Summer On a vu les Vala jouer tous les niveaux 7 et donc c'est intéressant Pareil pour le niveau 13, l'amertume était trop fort Ils l'ont réduit, les soins réduits à 1,5 points le lieu de 2,5 de... C'est logique, il est là pour l'armure anti sort Après ils ont nerf aussi l'armure anti sort passive Ce que je trouve dommage Mais ils ont pas. Ils auraient pu augmenter l'armure anti sort active Pour compenser, ils l'ont pas fait Donc ok par contre, il y avait un truc, c'est que je ne savais pas les soins par seconde s'adaptent désormais au niveau, donc euh, ça scale. Avant, ça scalait pas, un... apparemment c'était dans les lignes de bug, donc ok. Donc euh, Amertume, bah, c'est plutôt cool. Niveau 20, Siphon Mortel, ah, ça c'est un peu dommage parce que c'était le truc qu'on appréciait du Siphon Mortel. Ils avaient fait une nouvelle fonctionnalité, bah c'était de faire en sorte que ça dure plus longtemps. Bah, les Carreaux performance ne soient plus valables à hauteur des dégâts infligés, et ça je trouve ça dommage. <rire> c'est un peu pour ça que tu prenais le Siphon Mortel, en vrai. Mais bon, bah, du coup c'est bien pour faire plus de dégâts tout le temps, mais euh, bah, t'as plus de soins. C'est dommage, ils auraient pu nerfer les valeurs de soins plutôt que de tout supprimer. Là, ils sont passés de genre waouh wow à plus rien. <rire> un entre-deux quand même, ça aurait pu être cool. Voilà, les, les, les dégâts de valeur ont presque atteint le niveau que nous souhaitions, mais elle est encore un peu trop en sécurité à notre goût. Ok. Zagara, et ça va être le dernier point. Zagara, le perso euh, a eu une énorme mise à jour. Et je pense qu'il va falloir que je fasse un feedback à Blizzard parce que le problème, c'est qu'ils savent pas comment équilibrer Zagara. J'ai vraiment le sentiment qu'ils ne savent pas. Comment équilibrer Zagara sur la dernière patch shot J'en avais beaucoup parlé. J'avais dit que en vrai c'était pas trop mal ce qu'ils avaient fait, mais les chiffres sont abusés. Mais il y, y, y a une réflexion, il y a des choses qui sont intéressantes, notamment faire en sorte que ces chancres fassent plus mal, euh, qu'un skill shot fasse plus mal, c'est bien. Zagara doit faire plus mal de manière active. Auto-attaque, chancre, eux, barrage. Le problème c'est qu'à l'heure actuelle, Zagara, son, son niveau de dégâts est sur l'hydralisque et les cafards. Il <rire> n'est pas très compliqué hein, donc. Euh donc non, <rire> et de spammer des chancres comme un abruti donc non, il faut que le chancre il soit rare mais euh, ça boum donc euh, ils avaient... le problème en fait c'est ce qu'ils avaient fait était bien mais ils avaient pas réadapté les talents du chancre donc effectivement bah, le chancre était trop fort point de vie réduit de 1575 à 1500, bon ça pourquoi pas la survivabilité de Zagara elle peut être chiante en lane euh, donc ok dégâts des attaques de base réduits, bon ouais ok ok ok pas les meilleures auto-attaques du jeu mais c'est vrai qu'ils lui ont donné 1 mètre de portée supplémentaire donc ok. Barrage de chancre, coût en mana augmenté de 10 à 15. Euh, okay. C'est déjà un truc faut pas oublier qui consomme beaucoup en mana hein, le chancre. On se dit ah bah non en 15 points, ouais mais vous, vous le spammez comme des cons et vous avez plus rien. Temps de recharge augmenté de 3 à 4 secondes et dégâts réduits de 86 à 80. Je trouve ça dommage de réduire les dégâts du, des chancres. Ça c'était déjà suffisant, surtout qu'ils vont détruire les talents sur le chancre. Acide volatile, fonctionnalité supplémentaire n'augmente plus les dégâts de barrage de chancre Spoiler, c'était pour ça qu'on jouait le A au niveau 1 On s'en fout, la portée de 50% on s'en tape Si t'envoies des chancres et qu'ils font pas mal Et vous imaginez vous avez perdu des dégâts sur les chancres Et en plus vous avez perdu les 20% de dégâts bonus C'est un double coup de couteau là, euh, avec César hein, Que les mortes saluent non, pas... euh, oui. Mais euh, du coup l'acide volatile c'est une catastrophe hein. Catastrophe donc euh, bah, soit le EO1, soit euh, surtout moi ce que j'aime beaucoup c'est euh, l'infestation Mais euh, ouais l'acide volatile ils viennent de le tuer quoi Vraiment ils ont détruit le talent Niveau 7, Massacre de shank, donc le talent A Fonctionnement modifié, gagne 2 charges supplémentaires de barrage de Shank Mais, augmente, plus... mais, no... mais augmente son temps de recharge de 2 secondes Donc vous pouvez en avoir 4 mais euh, vous avez euh, du coup euh, au, au total 3 secondes supplémentaires sur le champ <rire> C'est beaucoup <rire> C'est pour des... Surtout que ça vous consomme plus de mana mais... C ça sert à rien donc pas très fan des talents chancres surtout qu'au 7 vous avez le E qui peut potentiellement permettre qui va augmenter les RDF d'effet donc plus facilement toucher avec le E et aussi augmenter le nombre de chancres qui vont pop donc en synergie avec le niveau 16 avec les cafards qui font des dégâts en pourcentage PV l'hydraïs qui font des dégâts en pourcentage PV bon bah voilà le E est vraiment très intéressant au 7 et il y a le slow aussi pourquoi pas au 7 niveau 20 l'instant de la meute les bonus, le bonus au dégât de qui est réduit de 25 à 20% et sa durée d'effet est réduite de 3 à 2 euh, Spoiler, l'hydralisque ça dure toujours 8 secondes hein, Donc euh, bah on se dit ah bah c'est bien ça dure plus que 2 secondes maintenant Non, tant que l'Hydra est tir, ça, c'est ça efficace en fait Donc en gros si l'Hydra c'est 8 secondes, si de mémoire c'est 8 secondes qui Ça fait que vous avez euh, jusqu'à son dernier tir Sachant qu'elle s'enfouit mais son dernier tir peut, peut être parti Donc on va dire 10 secondes, c'est 10 secondes d'effet 10 secondes pendant lesquelles je fais 20% de dégâts bonus Le problème c'est de pas nerfer Enfin ça ça devrait marcher qu'en PVP déjà Ça ne devrait fonctionner qu'en PVP, pas en PVE Enfin je veux dire c'est des trucs cons est... On n'est pas loin, on est vraiment pas loin Ça c'est des trucs qui devraient fonctionner qu'en PVP Et moi ce que je dis personnellement C'est que ce talent il devrait le mettre de base sur Zagara Qui marche qu'en PVP Mais l'hydralisk ne fait plus de dégâts Pour compenser ça, l'hydralisk fait quasiment plus de dégâts L'hydralisk servirait de... De, de marque du chasseur de tyrande pour augmenter ses propres, sa, sa sauce en fait parce que le problème c'est ça, c'est qu'à l'heure actuelle bah, en fait vous arrivez niveau 16 avec Zagara, vous prenez je sais plus le nom du talent euh, mais les chasseurs tueurs et les cafards qui font des dégâts en pourcentage PV, vous appuyez sur Z et E vous allez boire un petit smoothie à la piscine pendant ce temps il y, y, a, y a toute l'équipe qui crève et qui crie, donc euh, genre, c'est ça le problème en fait du perso, c'est ça le problème donc moi je trouve que l'équilibrage de Zagara il est complètement poubelle, hein. il est nul à chier, c'est pas du tout ça, euh... enfin pour moi ils vont, C'est, là pour le coup a... j'ai vu des gens se plaindre en mode oui il bah, booste un perso comme des cons et ensuite il le nerf. ce qui est pas vrai, je suis désolé mais dire ça c'est faux, c'est ne pas regarder les patch notes, c'est regarder que des points qui vous arrangent, ce qu'on appelle du picking. tu prends le truc qui t'arrange, tu enlèves tout le reste pour dire ça c'est nul du coup, tout ce qui a été fait est nul. Non, ça, ça marche pas comme ça. Hein. Quand il y a 20 changements sur 20 persos, tu regardes tous les changements. Puis ensuite, tu fais un comparatif qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Euh... Mais clairement, Zagara, c'est pas bon. Zagara, c'est pas bon du tout. <rire> c'est la manière dont ils équilibrent le perso est pas bonne. Donc, je pense que je vais envoyer un truc pour. pour... Parce que je, je sais pas, je, je comprends pas ce qu'ils font en fait sur Zagara. Comment essayer de leur apporter des idées Parce que j'ai l'impression qu'ils sont perdus avec Zagara euh, Voilà pour ce qui est de la patch note Je pensais faire court Bon plus court que les dernières patch notes d'une heure Mais euh, quand même assez long Globalement la patch note Qu'est-ce que j'en pense Bah elle est pas mal euh, Au final en dehors de Zagara C'est vrai que bon, c'est plutôt c'est plutôt cool Nazibo Bon il va peut-être vraiment nerf un peu le truc Mais euh, Descartes Léoric Faudra les surveiller aussi avec attention Mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur Kira Anzo c'est bien euh, C'est pas une patch note incroyable On va pas se mentir C'est pas une... Waouh je veux dire, les trois dernières patch notes qu'on a eu, elles étaient vraiment euh, super. Il y avait toujours un petit truc qui allait pas, mais elles étaient vraiment super. Là, euh, ouais, c'est cool. Sans plus quoi. Euh, sans plus. C'est bien, mais c'est pas nul, c'est pas bien, c'est pas ouf. C'est euh, ouais, c'est cool. <rire> c'est ouais, euh, bah il y a des changements, euh, c'est sympa et voilà. <rire> Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Euh, J'espère qu'on aura une patch note euh, avant le, le 20 septembre, ce serait cool parce que, en perso. Le truc, c'est que là, il y a eu un très bon cycle en mode 20 mai, 18 mai, 18 mai, 18 juin, 20 juillet, 20 août, donc c'est à peu près un patch tous les mois. Donc à voir un petit peu ce qu'ils vont faire, mais euh... que je... là, là pour le coup, c'est vrai que l'attente d'un perso se fait se, se fait sentir quand même. Euh, du coup, plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le nexus Et n'oubliez pas d'aller regarder les vidéos. <rire> De guide nazibo Et n'oubliez pas également d'aller regarder les matchs compétitifs si vous avez des VOD sur YouTube. Je sais, je sais. J'ai mes petits doigts qui montent aussi les réseaux sociaux si jamais vous voulez. Bisous. C'est pas la table son ça. Non, non. Là c'est la table son. Au revoir